Pour faire des étiquettes, sur LibreOffice Writer ou OpenOffice Writer, nous allons dans Fichier, Nouveau, Étiquette. La première étape est de choisir la base de données, la table, qui est donc l'onglet que nous avions nommé sous LibreOffice Calc, et nous pouvons insérer des champs. Ici, je mets le champ Nom, je fais un espace, je clique sur la flèche pour mettre le champ prénom je sélectionne la ville, je fais un espace et le statut des personnes dans les formats il y a beaucoup d'options donc ici nous sélectionnons un format 21, 29, 7 qui est le format A4 classique le nombre de colonnes et de lignes va être le nombre de colonnes et de lignes qui apparaîtra sur la page ce qui nécessite quelques calculs afin de, de connaître la taille des étiquettes et savoir si ça a bien rentré. Nous sélectionnons un écart horizontal-vertical. Et lorsque nous validons, nous voyons que du coup nous avons les étiquettes qui sont placées ainsi pour les imprimer nous allons dans fichier imprimer il nous indique qu'il s'agit d'une base de données nous faisons ok nous sélectionnons tout en l'occurrence ici aucun filtre n'est appliqué et nous imprimons dans un fichier nous cliquons sur ok nous enregistrons le document si je vais voir l'endroit où j'ai enregistré le document ici étiquette nous voyons que nous avons bien les différents noms, prénoms, statuts et les villes des personnes dont nous avons sélectionné euh, les, les différents attributs dans l'étiquette.